Donc on est à Pause pour les championnats de France d'escalade de blocs jeunes, qu'on accueille pour la deuxième année. Donc à la fois le comité régional de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade de Haute-Normandie et le club Escaladeur. Bon, on est situé dans le département de l'Eure, donc c'est une terre d'escalade puisqu'on a quand même pas mal de falaises sur les coteaux crayeux du bord de Seine. Ces championnats de France s'adressent aux jeunes, donc on est sur des catégories minimes, cadets et juniors, donc entre 12 ans et 18 ans. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à PAUSE pour ces championnats de France jeunes d'escalade de blocs. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, il est encore un petit peu tôt. Le, voilà, le circuit de qualification s'est plutôt très bien passé dans l'ensemble. Euh, notre mission c'était de proposer le maximum de blocs variés, de niveaux différents pour toutes les catégories et dans tous les niveaux. Et je pense que globalement on a bien rempli l'objectif. Après, euh, voilà, on a nos qualifiés pour demain et on n'a pas trop de surprise dans les, dans les résultats des qualifications. Et on attend demain pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des finales. Il ah bah y, y a encore tous les styles, euh, vraiment c'est hyper riche, il y a de la gestuelle, euh, les blocs ils sont vraiment, déjà esthétiquement ils sont super. Non, c'est vraiment, vraiment chouette. Hein. De finale qu'on leur a proposé, on a essayé de donner des profils très différents, des typologies de mouvements très différentes, de telle manière que ce soit ça permette à tout le monde de s'exprimer. Euh, bah, sur le premier blog, j'en suis sortie euh, dernière. depuis coup, j'étais, bah, pas démoralisée, mais bon, j'étais, j'étais énervée pour le bloc d'après. je savais que j'avais un essai à barater et, et du coup, ouais, c'est passé au deuxième essai. alors. Euh... Le premier bloc, ouais. bah, il était pas trop dur, on a tous fait, je crois. c'est euh, juste euh, une petite compression sur euh, les volumes. Et euh, c'était pas trop dur. Euh, Le euh, troisième était assez long et il y avait un jeté au milieu. C'était était bien de jeter et puis la force était avec des petites frises et, et c'était très très dur. Allez, ça. Allez, ça. qu'il fallait que je garde mon calme même si j'avais les deux autres à Et euh, surtout que c'était un bloc pas trop dans mon style, il fallait plus que sur les bras, de l'équilibre tout. Et quand je suis arrivée à ce passage en plein d'équilibre, euh, je me suis dit que je pouvais plus tomber donc euh, j'ai pas lâché. Sur les blocs de finale, on est plutôt sur une ouverture un petit peu plus spectaculaire on va dire, euh, dans des niveaux de difficulté qui sont quand même assez élevés pour, la, pour chaque catégorie. Et euh, donc voilà, on a un côté spectacle à, à accomplir, un côté classement, voilà, il faut bien classer les, les six premiers et puis, euh, et puis que, les, que les grimpeurs se prennent du plaisir à grimper tous ces blocs-là. Le troisième, il n'y a que moi qui l'ai fait donc euh, il fallait le faire. <rire> Hyper content. C'est la première fois et, et voilà. Surtout euh, la finale, parce qu'il y avait vachement de pression à cause de Julia qui a sorti tous les blocs à vue et ça, enfin moi j'ai du mal à gérer et euh, donc du coup bah difficile mais bon avec les potes c'est sympa quand même donc ouais ça fait plaisir mais j'ai pas super bien grimpé en soi mais je me suis vachement donné donc euh. <rires> On les deux épreuves de sélection à la fois sur ce championnat de France et sur la Coupe de France sélective qui a eu lieu à Béret il y a quelques temps. Ce que j'ai pu observer en termes de jeunes, au-delà des individualités qu'on connaît, quelques nouvelles têtes, mais néanmoins c'est vrai que sur les trois en moyenne sélectionnées par, par catégorie, ce qui est vraiment, me semble-t-il, intéressant, c'est d'une part pour certains une grande polyvalence et pour d'autres quelques atouts qui me semblent pouvoir correspondre aux exigences demandées à l'international. premier bloc, j'ai lâché quelques runs, mais c'est plutôt mon style et je savais que je pouvais le sortir, donc j'ai concrétisé, ça est passé quoi. Euh, J'étais assez content, mais après du coup, il fallait bien gérer sur les suivants. Le deuxième bloc, un peu moins mon style, les petites prises, mais du coup je le fais à vue et ça me met une bonne motivation pour le troisième bloc. Au début, euh, bonne sensation quand même sur l'inversé, mais je n'étais pas très très serein, je me disais personne l'a fait, du coup j'étais pas trop sûr. Et à mon dernier essai, euh, la méthode, quoi. Je tombe dans la méthode, du coup ça passe bien. Et ouais, super heureux, quoi. Ah, J'ai regardé un peu pour, pour pouvoir aller suivre un peu après à, à l'échelle au-dessus sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il ah, ben, y, a, y a matière à, à avoir euh, quelques médailles, à, quelques médailles à, en vue. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Je pense que dans toutes les KT, les, les là, je pense qu'il y a vraiment y a, y a un potentiel.